bonjour chers amis bric technicienne et abri bric de technicien donc je vous présente donc mon porte caméra donc qui fonctionne donc carrément je ne suis pas embêté il est complètement télécommandé donc la télécommande le IR la BB forcément qui dit, électro, qui dit pfs dit BB un excel pour la direction et la le M pour le montée descente du porte caméra. Donc voyons voir ces les fameux mécanismes. Ils sont tout bêtes, tout simples, mais qui marchent bien. Tant mieux d'ailleurs. Donc ici vous avez donc une VSF qui fait donc tourner la tour de table. Donc très simple, la vitesse est raisonnable, c'est parfait. Là, ça se complique un peu, quoique pas. Bah pas tant que ça finalement vous avez donc une vsf qui fait tourner donc une 24 touffes et elle même entraîne donc ces petites biellettes là ces petites barres euh, de 4 tenons avec un bout cruciforme qui fait donc monter le bac vous voyez donc ici des petites chaînes, des petites chaînes. si vous ne les avez pas remarquées ben maintenant vous les remarquez donc a sert à éviter que le bac aille trop loin et fasse tomber la caméra avec laquelle je filme. Donc pour les plus concentrés sur la vidéo, vous aurez donc remarqué un interrupteur. Il est lui relié donc au M qui fait donc la montée descente du bac. Et euh, donc si on veut avoir une position fixe pendant tout le tout ce qu'on filme, toute la période de. Du film on a qu'à arrêter sinon ben on met c'est aussi ça peut aussi servir comme comme euh, comment dire comme sécurité donc là vous avez donc pour gagner un peu de place et de l'esthétique j'ai mis des petites pièces ici de quatre tenons sur trois tenons de haut qui servent à réguler les, les films à les diriger pour éviter que ça gêne de trop. Il me reste juste à placer la batterie box, mais ça, je n'ai pas encore. Donc, de la théorie, passons donc à la pratique. Donc, je vous explique le fonctionnement. Vous le connaissez sûrement peut-être. Direction, monte et descente, forcément, c'est simple, c'est pratique. Donc, je trouve la vitesse bonne, ni trop rapide, ni trop lente et donc la montée donc vous voyez j'ai beau essayer, ça ne marche pas car l'interrupteur en position neutre je l'allume hop il marche bien c'est parfait bon maintenant voyons voir ce que ça donne de la théorie à la pratique donc vous allez voir ce que ça donne vous allez me dire si ça vous plaît ou pas manière vous n'avez pas le choix Là, au plus haut, Là, au plus bas. Et donc c'est ainsi que je vous quitte. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ou pas. Sur ces fameuses briques que j'ai reçues. À Noël. Voilà. Je vous quitte. Et à bientôt. Sur le forum.